What's up Jean Deterlin, j'espère que vous avez tous magnifique mais benjour de pour le débat de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, Aujourd on est sur Kirisium parce que Kirisium va bientôt ouvrir et c'est un serveur qui me tient à coeur parce que euh, il y a eu beaucoup d'histoires avec eux dans le passé etc dans le sens que ils n'ont pas été chanceux ils ont fait affaire avec euh, un arnaqueur en professionnel qui a arnaqué aussi mes chers amis titux et tout et ils repartent sur leur première version cette fois ci ils sont retrouvés sur des bonnes bases et ils commencent leur première version bien sûr tout n'est pas terminé parce qu'ils ont un peu de retard mais tout va sortir chaque semaine ils vont faire des mises à jour ils vont faire des mises à jour tous les semaines pour ajouter les trucs qui manquent donc par exemple je donne un exemple l'hdv est pas encore disponible il est encore en train de se faire faire mais il va sortir la première semaine de l'ouverture donc vous voyez à chaque semaine ils vont faire des mises à jour un peu comme je le faisais à l'époque sur kafaction je crois que le serveur là va vraiment vous intéresser parce que vous avez vu le titre les amis et oui une chicha sur le serveur qui est très très très utile et aussi d'autres trucs que vous allez pouvoir découvrir avec moi donc moi je suis bien sûr rémunéré pour cette vidéo là si vous voulez savoir c'était euh, 70 euros euh, pour le trailer que j'ai posté dans ma dernière vidéo ainsi que cette vidéo aussi, donc voilà, c'est à peu près 30 euros, 40 euros euh, pour euh, si vous séparez les deux. Donc, c'était plutôt euh, merci à eux, quoi. C'est cool avec ça. Je vais pouvoir acheter les croquettes pour mon chien. Donc, on va directement commencer avec la présentation des nouveaux items. Je sais que vous allez dire, icônes, oh, encore une présentation, merde, t'en la pas marre, fils de pute. C'est parce qu'en fait, je m'installe sur Kirisium. vraiment je vous dis franchement, euh, je compte les skills PVP. Donc, j'essaie de me trouver deux serveurs parce que je peux faire deux let's play. Donc, en ce moment, j'ai essayé la craft où ce que j'adore le serveur. Je vous dis franchement, le système de level sur la craft il est énorme. Et là, sur Kerisium vous allez voir, il y a beaucoup de trucs qui m'intéressent et j'ai hâte de voir euh, l'avancement du projet de, jour en, euh, de semaine en semaine et de jour en jour même peut-être parce que ça se peut qu'il y ait des mises à jour chaque jour. On ne sait pas comment les amis vont faire. En gros, ici, vous voyez, il y a un golem en émeraude et un golem en obsidienne. En fait, ces deux golems-là se trouvent à l'event Rampage. qui est dans une zone spéciale de la warzone et le joueur qui fait le plus de kills entre autres joueurs donc c'est tout plein de joueurs qui vont se réunir là-bas. Le joueur qui fait le plus de kills gagne euh, l'event, mais il y a aussi des golems comme ça euh, en obsidian il y en a émeraude qui spawn et qui vous euh, font vraiment mal par exemple, quand vous les tuez, vous droppez, vous lootez de l'obsidienne ainsi que des émeraudes, mais aussi des points de faction. Donc tout ce, que vous faisiez, tout ce que vous faites sur le serveur, plutôt, vous obtenez des points de faction. Donc ça c'est plutôt intéressant. Si vous vendez à l'HDV, si vous faites n'importe quoi sur le savoir, vous gagnez des, des points pour votre faction. Donc c'est surtout au PVP et ces trucs-là pour l'instant, mais dans le futur peut-être que vous allez pouvoir avoir en euh, je sais pas moi en récoltant des émeraudes par exemple ou des trucs comme ça. Ensuite on a aussi les euh, euh, zombie pirate, pirates, donc les pirate. pirates, mais on a des zombies pirates donc avec euh, comme vous voyez ici un boss zombie ainsi qu'un spire zombie ou là et on a des petits scorpions plutôt stylés des petits scorpions plutôt stylés, ils n'ont pas encore de texture malheureusement mais bon ça va arriver avant l'ouverture, comme je vous ai dit euh, tout n'est pas terminé, moi je présente le serveur quand même quelques jours avant l'ouverture donc ils ont énormément de temps pour terminer tout ça, donc euh, ça c'est pour les mobs, même chose vous tuez les bo le boss et le, le zombie et le scorpion, vous gagnez des points pour votre faction et ainsi de suite et, euh, et voilà, donc le punch 2 et le knockback 2 ont été retirés donc il y a seulement punch 1 ainsi que back 1, le feather falling modifier donc même si vous avez feather falling 1 2 3 4 vous prenez zéro dégâts de chute de tout de tout de tout, de tout. Donc voilà, ça c'est plutôt cool Et euh, vous pouvez mettre fortune sur votre ou Ainsi que les items pour farm Donc peu importe ce que vous utilisez pour farmer Et ça marche les fortunes sur les items de farmer Et aussi la nouvelle enchantement qui s'appelle euh, Protection contre le poison 1 Et donc en gros vous prenez pas de poison quand vous l'avez Ensuite, il y a ce bloc là plutôt intéressant Qui est un boost pad <rire> Ça me fait penser beaucoup à Fortnite avec les, les boost pads En fait c'est un mini bloc de slim que vous pouvez utiliser Pour vous téléporter plus haut ou plus bas euh, Normalement il va plus en hauteur Je ne sais pas pourquoi il fait ça Mais attends Je crois que si on fait ça ça comme ça, ouais, vous voyez, il va de plus en plus haut. Je sais pas pourquoi, des fois, euh, il va plus haut, des fois, il va moins haut. Je sais pas, c'est un peu mal fait. Mais si vous faites par exemple un corridor, ouais, vous voyez, je peux aller plus, plus, vraiment haut. Donc, ça dépend vraiment comment vous y allez. Mais si j'y vais en ligne droite comme ça, ça va m'amener à la direction que je regarde. Si je regarde vers le bas, euh, oh, par le bas, ça va devrait me taper vers le haut normalement. Non. J'ai plus en fait, j'ai oublié, il m'a expliqué mais j'ai oublié C'est pas grave, ensuite on a l'ordre de réparation Qui répare seulement ce que vous avez sur vous Donc euh, l'armure que vous portez Et vous avez l'ordre de divinité Divination plutôt, qui euh, Celui-ci par exemple, il répare tout votre inventaire Donc si vous avez des stuff dans votre inventaire Qui est, voilà, potion de jump boost, donc bon Vous avez compris, ça vous fait un petit jump boost Je trouve pas ça tellement intéressant pour être franc avec vous Ensuite on a la slim compactée, qui est en fait 4 slim Collés ensemble, qui vous permet de faire Ce bloc là, si vous avez plein de blocs, ah oui voilà voyez s'il y a un bloc devant, c'est ça que ça fait en fait, je sais pas si c'est vraiment bien fait le blog des slim, je trouve. Ensuite, on a euh, la clé, donc c'est une clé du coffre mister. Bon, tous les serveurs en ont. Euh, ici, on a la banque d'XP, donc avec des aiguilles euh, plutôt intéressant. J'adore les aiguilles, même s'ils si va être modifié parce que là il est un peu trop petit, il est un peu pixelisé. Ils vont les modifier et tout, ça va être plutôt cool. Mais c'est une banque à XP -ce que vous pouvez récupérer, retirer, rajouter des niveaux. Donc, en cliquant ici, comme vous voyez, regarde, je rajoute des niveaux. Je me rajoute des niveaux en ce moment. Et, euh, je me dis, donne 10 par 10. Et là, je vais tout récupérer. Et là, boum, les niveaux vont être sur moi. Si on fait F, ça voilà. J'ai 48 niveaux. Vous voyez, c'est plutôt cool. Personnellement, je trouve ça cool. Après, voilà, c'est mon avis. Et ce bloc-là, bien sûr, je crois qu'il est disponible seulement au spawn. Je ne sais pas si vous pouvez le crafter. Attendez, on va se mettre en game mode 0. Je, je sais pas, j'ai pas vraiment demandé. Euh, on va marquer banque. Euh,. Donc, la banque XP, oui, c'est craft avec du néon, des blocs de gold et un coffre en néon. Donc, elle est craftable, craft, vous pouvez la placer dans votre base. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Euh, ensuite, on a le coffre Mister. Donc, là, c'est co le coffre pour la, la Lucky Box, quoi. Euh, voilà, c'est juste, juste un bloc qui sert à rien. Ensuite, on a la Chisha. Là, vous allez me dire, « Oui, my coins, la chicha euh, c'est pas vraiment une Chisha. » Eh bien, oui, si vous regardez correctement, regardez, c'est ça, c'est vraiment une chicha. Et cette chicha là elle sert à quelque chose, en fait. Elle sert en fait à ceci Vous allez voir, ok on va aller ici Donc ici il y a le minerai de charbon amélioré Qui s'appelle du lignite Et le lignite en fait quand vous le trouvez il se trouve comme ça dans, la, dans, la, dans les mines Quand vous le minez ça vous donne ce minerai là Ce minerai là vous pouvez le mettre dans les fours Et ça va cuire votre, euh, vos items plus vite et plus longtemps Donc ça c'est cool Ou sinon vous pouvez faire cuire ce minerai là pour obtenir ceci Donc ça vous n'avez pas le choix de l'avoir pour pouvoir utiliser euh, la, euh, la chicha Donc par exemple, je vous montre un exemple tout court. On va se prendre deux petits trucs euh, à potions aussi. Aussi. on va prendre euh, euh, magma cream, c'est faire résistance et ça c'est speed ok et euh, quoi d'autre euh, qu'on peut avoir c'est quoi pour résistance, c'est résistance et ça ok parfait donc on va se mettre en game mode 0 on va prendre dans notre main la truc on va la mettre en dedans la, euh, la chicha on va ensuite mettre euh, la boule de feu voilà et vous voyez on a on est censé obtenir euh, bientôt ça prend quelques temps je crois je sais pas, attends, attends, on va le remplir de, de trucs Et on va, euh, normalement, la boule de feu qui nous prend, la blaze road. Moi, ça marchait marché avec la blaze road, ça devrait marcher avec tous les trucs, les amis. C'est un truc pour faire des potions plus rapides. Normalement, on doit, oh, on doit cliquer droit dessus. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas euh, présentement. Euh, c'est bizarre. Mais normalement, je devrais recevoir. Il y a peut-être un petit bug ou quoi, parce que le serveur est en test. Mais normalement, quand tout ça a fonctionné, j'ai reçu ce, ce reçu ce que j'avais demandé. Donc, euh, blaze euh, powder, je crois que c'est. Voilà. Et normalement, ah, oh, il faut mettre ça avant. Euh, voilà, j'en ai mis quelques-uns. Et là, ça marche pas, gros. Ça, ça bug en fait, je sais pas pourquoi ça bug, mais vous pouvez mettre aussi speed et tous les autres euh, potions c'est comme un alambic qui fait les potions pour vous rapidement, donc c'est plutôt cool comme chicha et c'est cool de voir, oh voilà, vous voyez, là ça m'a donné force en cliquant droit dessus, donc je sais pourquoi, des fois ça bug des fois ça marche, donc euh, ça, ça va être fixe bien sûr, ensuite on a euh, les minerais, donc on a le minerai le moins puissant qui s'appelle le Tanzanite donc vous pouvez crafter des blocs, des trucs comme ça, et vous pouvez crafter aussi des tartes, donc la tarte bon vous avez compris les amis, c'est une tarte qui donne speed vu qu'elle est bleue, et cette tarte là vous donne speed et vous pouvez courir pendant 3 minutes, c'est intéressant. Euh, ensuite, on a, bon, les édipés, les armures et tout ça, on a aussi les coffres, ensuite, le, la nouveauté qui est cool, c'est qui c'est ça, le coffre en pyrite, donc le coffre en pyrite qui est un coffre un peu plus grand, ensuite, on a aussi les échelles en pyrite, donc des échelles qui montent, euh, qui montent rapidement et qui descendent rapidement, donc ça, c'est plutôt cool, ensuite, on a, euh, ben, le pyrite, voilà, la texture du minerai, je trouve que la texture du minerai, les textures de minerai, sont vraiment stylées, les amis, Oups, je vais juste recliquer ici. Je trouve qu'ils sont vraiment stylés. Vous allez voir, regardez ça. Moi, je trouve vraiment cool. Ça se voit bien dans les mines, quoi. C'est pas, euh, pas comme les autres minerais, donc c'est vraiment cool. Donc, ensuite, on a euh, le, coffre, euh, le coffre qui est un peu plus grand, encore une fois. Et on a encore les autres minerais, les autres armures. Et ensuite, on tombe à la, au meilleur truc. Je crois que c'est le meilleur minerai, euh, si je me trompe pas. Euh, le meilleur minerai, la gemme est plus commune que le néon, à ce que je crois. Je me suis plus, je me trompe, mais je crois que le néon est... Euh, non, l'inverse. Le gem, on va en parler après. Mais le néon, quand même assez commun. Vous pouvez créer une TNT avec ça. La TNT, elle fait des dégâts de malade, les amis, vraiment de malade. Et euh, le minerai en soi, il se trouve comme ça. Comme vous voyez, le minerai, il est vraiment stylé. Je trouve personnellement. Donc voilà, c'est plutôt cool. Euh, le minerai, quand vous le tenez dans votre main ou par terre, regardez la texture, comment elle est stylée, je trouve. Le bloc, la pomme, donc c'est une pomme cheat améliorée. Regardez, on va, la avec, on va la prendre ensemble. Donc, ça donne masse d'effet en plus. String, résistant. C'est surtout la résistance qui est super intéressant. Ensuite on a l'armure euh, qui est vraiment stylée. Donc l'armure par exemple ici elle prend elle coûte des gemmes. Donc c'est pas seulement du néon, ça prend aussi des gemmes pour la crafter comme vous voyez les gemmes. Donc ça prend ce minerai là qui est aussi dans la map. Donc c'est un genre d'œuf, mais c'est une gemme, c'est plutôt cool et euh, la gemme elle se trouve euh, autant que le néon ou un peu plus facilement que le néon. Je sais pas, euh, je sais plus, je, je me souviens plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Ensuite, on a les minerais et on a l'énorme coffre. Donc c'est exactement euh, plus qu'un double coffre. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, comme je vous ai dit, on a le gemme. Donc avec le gemme, on peut crafter une épée en gemme, une pioche et ceci est les minerais de gemme. Donc euh, pour la part, ils sont vraiment stylés. Donc l'épée, qu'est-ce qu'elle fait En soi je mais slash il l'épée quand vous la tenez dans votre main vous avez speed 15 mais elle s'accumule sur les autres effets donc si vous changez comme ça vous avez plusieurs effets à l'infini donc par exemple j'ai un pvp oh j'ai besoin de refaire résistance je mets ma pioche et puis je peux continuer je peux refaire résistance voilà donc ça c'est plutôt intéressant je trouve personnellement et bien sûr on a le bloc de cube qui fait penser au drapeau lgbt mais bon ça c'est un seul détail les amis seul détail donc c'est plutôt intéressant il y a ça comme nouveauté ensuite il y a énormément de trucs qui arrivent sur le serveur mais comme je vous ai dit ils n'ont pas eu beaucoup de temps donc il y aura un bloc de recyclage il y aura un gemme un Spectre de GM et en fait, ce spectre là va vous donner un wallack donc vous allez pouvoir voir les coffres à travers les murs, des trucs comme ça, mais seulement les coffres et les entités à travers les murs donc ça c'est plutôt cool. Un bloc de dé déjonction, c'est un truc pour euh, désenchanter. Si vous voulez voir les, les inventaires de, du bloc de recyclage et de déjection, il y a un concours sur le compte Twitter de Kirigium, où vous pouvez euh, aller gagner 50 euros point boutique pour l'ouverture donc c'est énorme. 50 euros pour une boutique, vous allez pouvoir vous acheter masse de trucs et il y aura comme je dit, l'hôtel de vente, euh, système d'accessoires donc ça c'est cool aussi en gagnant des événements par exemple le, euh, le KOTH, le Rampage, le Pirate euh, des trucs comme ça, vous pouvez gagner des accessoires comme une moustache, des trucs comme ça et c'est pas des accessoires comme il y avait sur Alpha et tout quoi c'est vraiment des accessoires custom donc moi mon préféré c'est la moustache malheureusement il est pas disponible encore mais c'est la moustache elle est vraiment cool, vous pouvez aller voir sur la boutique pour voir un système de statistiques, donc un statistique, des statistiques complètes un système de bourse ainsi que euh, des refonds de game minecraft donc tout ce qui est vieux comme ça, ça va être modifié ce que j'aime aussi beaucoup c'est quand on est dans game mode comme vous pouvez voir, regardez l'inventaire comment il est bien stylé les amis vraiment stylé de ouf je trouve, personne c'est mon avis, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc j'ai vraiment hâte au serveur, j'ai vu beaucoup de choses qui n'est pas encore disponible sur le serveur et je ne veux pas les présenter parce que je ne sais pas s'ils vont être disponibles pour l'ouverture. Mais je vous conseille de venir tester le serveur, les amis, le, euh, le week-end qui arrive ici, donc c'est jeudi euh, à... Euh, c'est le 30 je crois, exactement à 16h, donc si vous voulez pas rater tout ça, suivez moi sur Twitter, je vais vous en parler avant l'ouverture je vais aussi vous par... je vais aussi partager leur tweets le... leur concours, etc, donc voilà euh, merci beaucoup les gars d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, un gros massacre à Kérisium qui sponsor cette vidéo là, et franchement je sais les amis qui l'ont pas eu facile, ils ont eu beaucoup de problèmes dans le passé avec un ancien développeur mais maintenant tout ça est passé, ils, ils passent vraiment ils commencent sur leur première version, et même s'il y a des trucs qui sont pas disponibles maintenant, j'en suis sûr qu'ils vont travailler d'arrache-pied pour pouvoir vous fournir un, un serveur de qualité et puis j'espère vraiment que d'autres youtubeurs qui vont faire des vidéos de présentation dessus etc pour quand même pouvoir promouvoir ce serveur que personnellement je trouve plutôt sympathique. Comme je vous ai dit je vais faire un let's play dessus le serveur, moi le serveur m'intéresse vraiment énormément et puis euh, je crois que ça va remplacer euh, skill pvp je sais pas encore mais pour moi je crois que ça va remplacer skill pvp euh, niveau de mes vidéos à moi personnellement je crois pas que la première version va être aussi parfaite que ce qu'il peut en ce moment, il faut pas non plus rêver, mais je pense que pour un petit serveur, il mérite la chance d'être connu pour la première version, venez leur donner vos impressions sur le serveur, les trucs à changer, etc. Et bien sûr, si vous voulez devenir membre du staff, il y a des recrutements staff présentement disponibles sur le forum du serveur. Sur ce les amis, je vous aime, c'était compte. je vous souhaite une magnifique fin de journée. Ciao, ciao